Salut, et bienvenue dans la suite de notre aventure. Alors, là j'ai construit un nouveau propulseur. Alors, à quoi ça sert Donc alors, je vous montre. Voilà, alors vous voyez, on peut voyager beaucoup plus loin. Et on peut mettre trois propulseurs. Donc ça peut... Ça peut vraiment agrandir notre zone d'action. Alors il faut des barres de combustible. Pour pouvoir voyager loin. Donc il faut qu'on ramasse des ressources pour ça. Alors voyons un peu les ressources dont on dispose. Ici en haut, vous voyez... On a toutes nos ressources. Là, on sait exactement ce qu'on a. Donc je vois par exemple qu'il nous faut du O2. Des plantes qui font du O2. Ce qui nous permettra de fabriquer d'autres clones. Alors comme vous pouvez le voir, ici j'ai mis 4 barrières. Et ça, ça protège vraiment bien l'équipage. Parce que là, ça va bouger. J'ai également ajouté des tourelles. Il faut bien surveiller là parce que... Il peut y avoir des ennemis à tout moment. Et des ennemis armés. Bien, on va au hangar. Alors voyons un peu. Ici, nous allons embaucher 4 soldats. Comme vous voyez, on peut les embaucher depuis un autre poste. Donc par exemple, le pont, là, ils ont scanné, donc ils servent pas à grand chose. Donc je les embauche. Il faut jongler un peu avec le personnel au début, parce qu'on n'a pas grand-chose. Et donc on va utiliser la navette pour descendre sur les planètes, faire des, des ressources sur les planètes. Donc là j'attends d'avoir bien mes quatre membres d'équipage. Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à choisir. Là, c'est impeccable. Là, il y a tout ce qu'il faut poudre à canon, un palmier. C'est parfait. Ah. On a une attaque de pirates. Eh bien, on verra ça après. D'abord, allons sur cette planète. Donc avant de partir en mission, veillez bien à avoir fabriqué des tourelles, des barrières, et surtout des munitions. L'âme rôle, ça va être de protéger l'équipage parce qu'ils sont vraiment, vraiment fragiles. Surtout au début. Alors attention de ne pas leur tirer dedans. Ça peut arriver dans l'action. Et il faut savoir qu'on peut les flinguer. Donc euh, il faut faire assez attention. Voilà. Pendant qu'ils ramassent les ressources, moi je m'occupe de les défendre. Et en même temps, je ramasse quelques bricoles, biomasse, ADN. Les ennemis apparaissent à l'infini. Donc prenez votre temps, restez bien pour ramasser un maximum de ressources. Vous pouvez vraiment ramasser gros si vous prenez le temps. On peut ramasser aussi des échantillons d'armes et au bout de 10, eh bien, on peut lancer la recherche sur une nouvelle arme. Alors, je peux récupérer une tourelle et la placer ailleurs. Alors, elle a un nombre de munitions limitées, et quand elle aura plus de munitions, elle sera détruite. Je peux aussi aider au minage, comme vous voyez. Mais bon là il vaut mieux il vaut mieux que je défende. Mais vous pouvez venir en solo et, et tout faire tout seul. Et là ça vaut le coup, là ça ramasse là. Oh, des méchants Une petite tourelle, et hop, on se cache. Et voilà Et le tour est joué Regardez à gauche, ma barre de santé a bien diminué, donc je récupère de la santé comme ça, avec la biomasse, mais je peux aussi ici récupérer plus de santé. bien quand même là vous mettez prudent bien surveiller la santé parce qu'alors ça descend à une vitesse alors caisse de munitions alors pareil avec le bouton droit de la souris on ramasse Et ça se met directement dans la navette. Donc là, elles ont fini de farmer. Elles sont rentrées. Mais on va rester un peu. Histoire de ramasser un maximum. Là, je vois qu'on a gagné des recherches pour une nouvelle espèce. Donc pour un nouveau clone. Allez, ravitaillement. Vous voyez, il faut bien fabriquer les munitions avant parce que ça part vite. Hein. Et une caisse de munitions, une. Et là je pense qu'on est ok, on peut retourner au vaisseau. On a bien bien rempli Voilà alors euh, attention de bien vérifier les côtés parce que des fois des ennemis peuvent s'accrocher euh, à la navette, et... Voilà, c'est bon. Ah, des pirates. Ok, on n'a pas de bouclier, faut tout de suite bouger d'ici. acquired. Ah ok, des esclavagistes. Donc on bouge d'ici tout de suite. Mais par contre, comme on n'a pas de bouclier, euh, je pense que des ennemis se sont infiltrés dans le vaisseau. Donc tout de suite après, on va vérifier. Surtout vers, vers la serre. Un endroit vital. Ah, c'est bien ce que je pensais. Oh merde, merde. Oh, j'ai flingué un manque d'équipage. Donc ouais, ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Donc je leur pose une petite tourelle. Ils voilà. tiendront compagnie. Bon, je crois qu'on est OK. Donc alors, on ramasse et on répare les nœuds. Alors ça, c'est vraiment important. Parce que s'ils détruisent tous les nœuds d'une pièce, ça les détruit. Plus de courant. Et donc, euh, paf, ça tombe en rideau. Donc bien surveiller les nœuds. On va prendre de la santé quand il y en a besoin. Voir pour les clones... Si on peut en fabriquer. Et voilà, on peut en fabriquer deux de plus. Alors des clones, on peut en avoir jusqu'à 40. Ça, c'est le maximum. Mais bon, 40, ça fait déjà un bel équipage. Alors il faudra vite embaucher la serre après Parce que là, les plantes se décomposent quand il n'y a plus de personnel Et donc, euh, si les plantes meurent Plus d'oxygène et on est mort Bien, ok Alors, je, là, je vais embaucher les deux Les deux qu'on vient de fabriquer Job Assigned. Job Assigned. Ah, oula... Voilà. Alors, les ressources... Poudre à canon, ben, impeccable impeccable. Et donc euh, là je jette un petit coup d'œil sur le radar. Je surveille les pirates qui s'approchent pas. De temps en temps, il vaut mieux quand on n'a pas de bouclier. Ah, là on gagne une nouvelle espèce pour nos clonages. Donc après on peut voir plusieurs espèces sur le vaisseau. Mais il faut les plantes qui vont avec. Selon ce qu'ils respire. Maintenant que la navette est vidée, j'embauche la raffinerie. Donc deux personnes. Donc par exemple deux soldats parce que là tout de suite euh, les soldats ils servent à rien. Donc ils vont être euh, un coup soldat, un coup euh, à la raffinerie. Alors je regarde s'il y a de la biomasse. Faut bien regarder dessous, pensez à regarder dessous parce que il y en a souvent. Ok, là je pense qu'on a ce qu'il faut pour fabriquer des tourelles, donc voyons ce qu'on peut faire. Les tourelles, il faut en fabriquer souvent. Tourelles, munitions, parce que les munitions, ça part vite. Les barrières aussi ont une durée de vie, donc c'est euh, indiqué dessus. Hein. Il y a un chiffre qui indique euh, la vie qui leur reste. Donc de temps en temps, faut en fabriquer pour les changer. Ok, allons voir la raffinerie, voir comment ça se passe. Ah, on a notre plante là, notre palmier. Donc, on va aller l'installer. Direction la serre. Alors, voyons... Alors, tous les pots sont pleins. Ok. Bon. Du coup, on va être obligé... ...de faire un truc pas très agréable... ...pour l'équipage. On va être obligé de détruire une plante pour pouvoir mettre le palmier à sa place alors là on va passer un seul quart d'heure mais bon pas de souci, on va survivre et je vais vous montrer comment on va survivre j'ai construit le laboratoire de clonage Juste là. Pour une bonne raison, c'est que quand il faut, il faut faire ce genre de manip, et ben ça aide à tenir. Ok, voilà. Alors, il faut surveiller parce que ben voilà, il y a toujours des petites bestioles. Enfin souvent, quoi. Pas à tous les coups, mais souvent. Donc, alors, voyons où ça en est. Ok, elle commence un peu à pousser. Un peu de patience, et on va y arriver. et voilà le tour est joué bon bah ben, il n'y a pas eu de mort c'est impeccable ça donc petit à petit je remplace les fougères par des palmiers parce que le palmier il a trois, alors que la fougère elle n'a que deux. Donc avec une serre, je vais pouvoir avoir plus de personnel. Alors ces ressources. Alors poudre un canon. Et voilà, impeccable. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc on a vu un peu de tout. Euh, surtout euh, la navette, l'équipage. Comment faire des ressources sur une planète. Ensuite, euh, comment raffiner. Et ensuite, comment améliorer euh, le coin vital. Donc la serre. On est loin d'avoir tout vu. Ce jeu est vraiment complet. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc si ça vous plaît, je ferai d'autres épisodes pour montrer la suite. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et je vous souhaite un bon jeu. Et à bientôt.